Les plans de match aussi dans le métro de Montréal, par exemple, il y a toute une réflexion. Et j'imagine que ces derniers jours, suite à l'attentat de Paris, j'imagine que Philippe Schnob avec la Société de transport, il a juste posé poser mm -hmm. quelques questions. Parce que par défis, c'est de frapper. Et là, les terroristes, on les voit, ils sont de plus en plus créatifs. On a des plans de match pour évacuer des écoles ou des, des, des, des théâtres. Souvent, c'est un d'urgence-là... Là, la police a ré ré ré récemment fait ouais. des exercices ça ça en 60. Ça nous devait un peu moins souper. Fin octobre à Montréal, il y a eu le, le, le premier grand exercice en 10 ans. C'est réalisme, est donc on simulait une situation où un homme s'introduit dans un, auto un autobus de la STM pour évacuer, pour neutraliser.